Bonjour, docteur Toscope. Suite à la chute des trois scientifiques Emma Pilolava, Péridotite et Moussa Secou, survenus lors de la mission vers Ascreus-Mons il y a maintenant 10 sols, Moussa Secou a révélé que la chute aurait été due à un malaise de péridotite. Des rumeurs quant à l'origine du problème mettant fortement en cause la réputation et les capacités physiques de péridotite circulent sur la base, et je vous demande de m'envoyer un rapport détaillé sur les causes de ce malaise. Chute de tension, simple hypoglycémie ou dopage nous vous demandons ainsi d'approfondir les examens réalisés sur les trois marceaux afin d'éclaircir ce mystère et d'anticiper au mieux ce risque d'incident, afin de prendre aussi les mesures nécessaires en cas d'infraction au règlement de la base concernant les produits dopants. Ceci est un ordre pour mission.